Deux âmes, la liberté, une guérison dans l'âme. Mon Dieu libère mon âme. Voilà le sujet que nous sommes en train de voir cette semaine. Alors je dis shalom à toute la famille. Je vous dis vous tous shalom de partout où vous nous regardez. Je vous dis shalom par les nom puissants de Jésus. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Shalom à toute la famille. Nous sommes dans la joie et la joie et la joie que nous avons en Jésus. Alors nous allons. Commencer directement avec ce que nous avons à faire parce que nous allons prier ce soir. Nous allons nous mettre à prier. Nous allons prier. Euh, nous allons prier et invoquer notre Seigneur Jésus-Christ en regardant l'écriture que nous avons ce soir. Je dis shalom à toute la famille qui se connecte ce soir. Je dis shalom à mon frère Casimir. Sois béni, mon frère Casimir. Sois béni que le Seigneur soit avec toi, que la grâce de notre Seigneur soit avec toi par le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec notre série et je vais mettre notre première écriture de ce soir. Euh, L'écriture clé que nous sommes en train de suivre cette semaine. Voilà un peu ce que nous sommes en train de lire ensemble. Psaume 142, 7. Tire mon âme de sa prison. Enfin que je célèbre ton nom. Le juste viendra. M'entourer quand tu m'auras fait du bien. Psaume 142, 7. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Ô Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous prenons cette parole que tu nous donnes. Une parole de liberté pour nos âmes. Une parole de liberté pour nos âmes. Nous recevons cette parole. Par le nom de Jésus. Seigneur, sois une bénédiction pour quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus, je déclare la puissance de Seigneur va guérir l'âme de quelqu'un ce soir le cœur de quelqu'un soit va être guéri guéri des douteurs de douleurs à l'intérieur guéri des émotions compliquées par les noms puissants de jésus je le crois je le crois je le crois je le crois au nom puissant de jésus alors je dis shalom à toute la famille connectée ce soir je vous dis vous tous shalom aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et sœurs puissent aussi voir ce que notre Dieu a pour nous, au nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, notre série ce soir est en train encore, nous sommes encore en train de voir ce que le Seigneur a pour nous, mes bien-aimés, ce que notre Dieu a pour nous, mes bien-aimés. Nous sommes en train de parler de cette situation qui regarde nos âmes. En parlant de cette situation qui regarde nos âmes, nous sommes en train de voir notre frère David prier. Et dans sa prière, il dit, « Mon Dieu, tire mon âme de sa prison. » Il y a de prison qui vient seulement pour contenir ton âme. Et quand ton âme se retrouve dans cette prison, tu te retrouves dans une situation qui devient un peu compliquée. Parce que la souffrance de l'âme, la souffrance, le pleur dans l'âme sont difficiles à traiter. Chez quel docteur tu vas partir, dire « Oh docteur, bonjour docteur, je suis venu, euh, j'ai je, je ces problèmes qui me troublent dans mon âme. » Qui est le docteur là où tu vas partir pour lui dire « Mon docteur, bonjour, euh, j'ai ces problèmes dans mon âme qui me dérange, guéris-moi un peu. » Qui est ce docteur qui va te prendre? Qui est ce docteur qui va te voir? On va te donner les comprimés pour dormir. On va te donner les comprimés pour te réveiller. Et voilà, c'est tout. Et voilà comment il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à prendre le chanvre, à prendre la drogue, à prendre la cocaïne et toutes ces autres histoires. C'est à cause des Uh, confusion qui sont à l'intérieur, avec ces douleurs qui sont à l'intérieur, avec ces confusions qui sont dans l'âme. Je veux dire, uh, je dis un peu aussi que quand nous parlons de douleurs de l'âme, nous parlons de ces peines qui sont dans l'âme. Nous parlons de choses qui attaquent l'émotion, la façon dont tu en train de sentir, ta pensée, la façon dont tu en train de penser. Ta, à, là, qui comprend les cerveaux les systèmes de la pensée de l'homme et aussi tes décisions comment est-ce que et comment et quelles décisions tu es en train de prendre pour ta vie quelles décisions tu es en train de prendre pour les gens autour de toi voilà un peu où cela nous amène. C'est pourquoi ce soir, on va prier encore. Nous allons nous mettre à prier, nous allons nous mettre à prier. Et on va prier parce que nous sommes en train de voir cette situation et partir à vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un? Hier, nous avons vu l'histoire de notre frère qui était Lazare. C'est lui qui dormait devant la maison d'un riche. Et la Bible, l'histoire est dans Luc. Uh, Luc 16-19, je mets, je mets un peu l'écriture devant pour uh, nous permettre à nous tous de voir. Uh, Luc uh, 16-19, uh, je lis un peu et puis on va parler de ça, on commence directement à ça parce qu'on va attaquer quelque chose spécial aujourd'hui. On nous dit dans Luc 16-19 qu'il y avait un homme riche toujours uh, vêtu des habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était qu'un jour uh, sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare s'était né couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec le miette qui tombait de la table du riche. Le chien même venait lécher ses plaies. Le chien même venait lécher ses plaies. Luc 16, 19. Oui, mes bien-aimés, ça fait des histoires qu'on va vraiment attaquer aujourd'hui. Nous allons attaquer cette partie aujourd'hui pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de notre frère. En nous demandant, parce qu'il était dommagé. Il était dommagé, il essayait, donc il y avait des dommages dans sa vie. Il y avait, les choses étaient abîmées dans sa vie. Maintenant, quand je regarde cette vie ici, la question me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous voyons, quand tu lis l'histoire vers la fin, tu vas bien voir que cette, cette frère ici, c'était un frère chrétien, parce qu'il est parti au paradis. Il est parti au paradis. Maintenant, quelqu'un qui est parti au paradis, quelqu'un qui était, ça veut dire qu'il était en communion avec Dieu. Mais pourquoi? Son âme était dans cette situation-là. Nous voyons, parce que l'écriture, il y a beaucoup d'écritures qui nous parlent que c'est du dedans du cœur que la bouche est remplie. Alors, ce qui sort de la bouche hein, fait partie des choses qui sont dedans. Et alors, maintenant, ce qui trouve, on trouve aussi autour du corps de notre frère. Ce qu'on voit aussi, en train de faire pleurer notre frère autour de lui, ça fait des partie des choses qui étaient dedans. La situation qu'il qu trouve dans son corps, c'est une situation qui était dans son âme. Son âme était, était remplie de blessures. Maintenant, ces blessures, il était, ah, il était facturé, il était brisé, il était abîmé. Maintenant, cet frère qui était abîmé, d'où est la source? Quelle est la source de cette souffrance dans sa vie? Quelle est la source de cette peine dans sa vie? Quelle est la source de ces blessures qui étaient dedans et qui étaient à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé? En train de souffrir comme ça Voilà un peu la question Je veux qu'on puisse attaquer ensemble Parce que Ça devient important pour nous Pourquoi? Nous sommes En train de rechercher La guérison Parce que beaucoup de gens Se trouvent dans cette même situation Pas dans une situation Où il y a beaucoup de plaies dehors et que tout le monde peut voir Une personne qui dort dehors avec de plaies et c'est vrai, il y a des gens qui arrivent à ces situations-là. Mais avant que ça arrive à ces situations qu'on ne peut plus euh, contrôler, nous avons besoin déjà que l'huile de l'onction soit versée sur nous. Nous avons besoin que l'huile de l'onction soit versée sur le plai. Nous avons besoin que l'huile de l'onction puisse être versée sur le plai qui sont derrière qui sont dedans et qui sont dehors. Nous avons besoin de cette huile. Et l'huile, nous l'avons dans la parole de Dieu. L'huile, nous avons dans la révélation que Dieu nous donne. L'huile, nous avons dans ce que Dieu nous dit. L'huile, c'est même Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Hier, nous avons parlé de quelque chose... Euh, très important. En partant, en parlant des chiens, quand on voit le chien était autour de Lazare, nous avons parlé et dit ceci si les chiens étaient autour de Lazare, c'est parce qu'il y avait la salité. Si le chien venait dans la vie de Lazare pour faire ce qu'il faisait, c'est parce qu'il y avait la salité. Maintenant. Pour maintenant, si tu te mets à chasser le chien, tu viens là où Lazare est, tu cherches le chien. Et puis demain encore, tu vas revenir. Parce qu'il parce que y a ces blessures. Le blessure là, déjà le blessure là, ça sentait mauvais. Et c'est ces cette odeur qui attire le chien. Le chien est attiré facilement par ces mauvaises odeurs. Ces blessures là qui sentaient mauvais n'était pas soigné, parce qu'on ne voit personne soigner, Lazare. Alors quand c'est mauvais comme ça, cela attire même le mouche. Cela attire le mouche. Alors la vie de notre frère était compliquée. C'est pourquoi quand j'insiste pour laver, on le veut la salité. Je suis en train d'insister sur cela, parce qu'en enlevant la salité... Nous enlèvons automatiquement le chien et le mouche. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. Quand nous enlèvons la salité, automatiquement nous attaquons. Automatiquement nous attaquons. Nous attaquons le chien. Automatiquement nous attaquons tous les mouches qui sont venus jouer dans le plaid, dans ces blessures que notre frère portait. Le problème à l'intérieur, le problème dans les émotions, le problème dans la pensée, le problème dans les décisions, ce sont des problèmes qui viennent dans la vie d'une personne et commencent à troubler la relation de la personne avec Dieu. La relation de la personne avec soi-même et la relation de la personne avec les autres. Il y a les gens qui se trouvent dans beaucoup de conflits parce qu'il y avait quelque chose en eux. Oh oui, directement on peut regarder et dire, que, oh, pourquoi est-ce que cet homme riche ne donnait pas la nourriture à notre frère Lazare? Directement, ce sera ça. Mais nous, on doit être maintenant intelligents. Parce que les histoires que le, Jésus, que le Seigneur Jésus-Christ nous racontait, c'était les histoires qui demandent l'intelligence, qui demandent la souplexe. Oui, là, là, oui pour ça, je vais dire encore une chose. Que beaucoup de gens disent et disent que, ouais, je vais mourir et je vais partir au ciel. Mais tu vas partir au ciel. Tu vas laisser beaucoup de gens sans jamais avoir entendu la parole de Dieu Parce que toi la parole de Dieu est venue vers toi Tu as dit que merci j'ai reçu la parole de Dieu Même si je souffre sur la terre Même si j'ai des problèmes sur la terre Je vais seulement monter et partir au ciel Maintenant les blessures là Les blessures Qui étaient dans la vie de notre frère Lui ont empêché Lui ont empêché d'avoir une relation Prophétique Avec Dieu Les blessures qui étaient qui avait dans sa vie lui ont empêché d'avoir une relation, une relation évangélique avec Dieu. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand euh, le riche meurt et qu'il se retrouve dans la souffrance de l'enfer, il dit quoi? Il demande à, à papa Abraham hein, d'envoyer Lazare, que Lazare part dans sa famille pour prêcher l'évangile. Alors, si maintenant, quand il était mort, on commence à lui demander de partir à prêcher la parole encore dans la famille, dans la famille de, de, de, de l'homme riche, ça veut dire que quand il avait sa vie sur la terre, il n'a pas utilisé. Il n'a pas utilisé ce que Dieu lui avait donné comme une vie prophétique, ce que Dieu lui avait donné comme une vie apostolique, ce que Dieu lui avait donné comme une vie d'évangéliste. Qu'est-ce que je vais essayer de dire par là? Parce qu'il était dommagé, parce qu'il était abîmé, parce qu'il était abîmé à l'intérieur, son extérieur est, est devenu abîmé. Sa relation avec Dieu était abîmée. Sa relation avec lui-même était abîmée. Sa relation avec les gens autour de lui. Le gens qui espéraient qu'il va le prêcher, qu'il va lui donner la parole de Dieu, était abîmé. C'est pourquoi il devient important, mes frères et sœurs, à nous d'attaquer d'attaquer à la, à la source d'attaquer à la racine le problème et les histoires qui amènent le dommage, qui abîme, qui détruit notre intérieur, qui abîme l'homme intérieur. C'est pourquoi hier, on a commencé par attaquer des salités. Les blessures qui étaient sur Lazare, qui attiraient le chien, c'était... La salité. Aidez-moi mes frères et soeurs à partager le vidéo pour que nos frères et soeurs puissent savoir qu'on était connectés. Aidez-nous à partager le vidéo pour que nos frères et soeurs puissent aussi se connecter avec nous. Que ensemble, on puisse évoluer avec la parole de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire mes frères et soeurs? Je suis en train de dire à quelqu'un que la parole de Dieu était venue dans la vie de Lazare. La parole de Dieu était dans son esprit. Maintenant, ce qui était dans son esprit ne s'est jamais manifesté dans son âme. et ne s'est jamais manifesté dans son corps. et ne s'est jamais manifestée autour de lui. Vous êtes en train de suivre. Je suis... Pourquoi j'ai dit que c'était dans son esprit? La fin nous montre qu'il était enfant d'Abraham. Il était enfant d'Abraham dans son esprit. Alors, cela peut être ta vie. Oui, il y a un grand combat. Il y a beaucoup de gens qui font des débats sur des questions comme Est-ce qu'un chrétien peut-il être malade? Est-ce qu'un chrétien peut-il être euh, dérangé par le démon? Est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté? Ce sont des questions qui causent beaucoup de débats et beaucoup de gens parlent, parlent, parlent. Mais en voyant l'exemple de notre frère qui était un enfant d'Abraham, il était dérangé par le chien. Il était enfant d'Abraham. Mais il passait son temps avec le chien. J'espère que vous ça, ça, nous, ça nous parle aussi de l'enfant qu'on appelle l'enfant prodige. Il était l'enfant du père. Dans, dans, dans cette parabole, le père, c'est lui qui joue le rôle du père. C'est Dieu lui-même. Le fils prodige, qui était le fils de Dieu lui-même, il s'est retrouvé dans un autre pays Il est parti dans un autre pays Et dans le pays là où il est parti Il est parti jouer Il a terminé d'abord son argent L'argent ar, ar, du vide Il a terminé Et puis il a commencé à jouer avec le mouton Pas, pas seulement avec le mouton Il s'est même retrouvé en train de jouer Avec les cochons Il jouait avec les cochons Il s'est retrouvé en train de demander La nourriture des cochons c'est ça la salité. C'est ça la salité. Maintenant, la situation qui était dans sa vie. Hein, tu pouvais venir hein, chasser les démons qui étaient dans sa vie. Mais aussi longtemps qu'il allait continuer à jouer dans la salité, les démons allaient revenir. Alors, c'est là où je suis en train d'insister. Sauf pour, pour faire un travail hein, où on est en train de se laver. Tu es en train de laver ton âme Non, je ne parle pas de laver ton esprit Pour, pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Je ne te parle pas de laver ton esprit Maintenant, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur Je t'invite à le faire aujourd'hui Je t'invite à le faire pendant qu'on est en train de parler Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur Accepte Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur Et tu seras dans la relation avec Dieu et tu seras béni Les choses qu'on est en train de voir ce soir ça sera les choses pour ta vie aussi Enfin que toi aussi, après avoir reçu le Christ Tu puisses être délivré de toute la salité qui t'est dérangée à l'intérieur Il y a une salité qui dérange à l'intérieur alors, plusieurs fois, quand on parle de la salité, les gens sautent directement sur le péché. Plusieurs fois, les gens sautent directement sur le péché et alors ils sont maintenant rapidement, ils, rapidement, ils veulent fuir parce que si tu sautes directement sur le péché, tu voudras fuir directement encore. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que le péché qui détruit l'homme, qui dérange l'homme, le péché qui. Il y a un péché qui tue l'homme. Ce n'est pas le péché d'abord que toi-même que tu fais. Regardons, regardons la vie de Caïn euh, et Abel, les enfants de Adam et Ève. Caïn a tué Abel. Abel a été tué parce que quelqu'un avait péché. Vous êtes en train de suivre. Caïn a été tué. La mort de Caïn est arrivée parce que quelqu'un d'autre a péché. Alors, quand on parle du péché, deux fois on parle mal du péché et cela effraie beaucoup de gens. Il a, oh, on est en train de nous condamner. Non, non, non, là je suis en train de condamner personne. Je, on n'est pas là. Là, ce n'est pas un temps de la condamnation, mais c'est le temps de la guérison. Caïn a commis le meurtre. Mais le maître Caïn a commis. Son frère était mort. Mais son frère n'a pas péché C'est pourquoi je dis que Quand on parle maintenant du péché Quand on entre dans la détail du péché Tu vas trouver que tu peux te retrouver Dans une situation Même une situation mortelle Mais pendant que toi tu n'as pas péché Quelqu'un d'autre a péché C'est le frère qui a péché dans l'histoire Oh oui, il y a un autre péché là-bas Il y a un péché où ses, ses parents ont péché Sa mère et son père Ève ont péché L'enfant Abel devait naître dans le jardin d'Eden. L'enfant Caïen devait naître dans le jardin d'Eden. Mais ils se sont retrouvés dans un monde qu'ils ne savaient même pas dans quel monde ils se sont retrouvés. Ce n'était pas ça leur appel. Ce n'était pas ça leur appel. Leur appel était de, de, de sortir dans le jardin. Mais ils se sont retrouvés dans le monde. Vous allez suivre. Alors, Alors, euh, je dis shalom à mon frère Gaël, euh, je ne sais pas si c'est une question non, euh, qui demande ou bien c'est une commentaire qu'il fait. Il dit, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui, Jésus sauve comment? C'est une bonne question, je vais toucher ça avec les choses qu'on est en train de parler. Euh, sois béni, sois béni, frère Gaël. Alors, je continue pour dire ah, ceci. Caïen a tué Abel hein? parce que le péché était déjà entré dans le monde. Ce n'est pas un péché que lui a fait. Mais c'est un péché qui s'est trouvé en lui. Abel est mort. Pas parce que lui il a péché, mais parce que quelqu'un d'autre a péché. L'autre personne a péché, mais la douleur de la mort est entrée dans, dans, dans Abel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses, qui, il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a des dommages, il y a des confusions, il y a des troubles dans ta vie qui, ne, qui sont là en train de te déranger même pendant que je te parle. Mais qui ne sont pas des choses que toi tu as fait. Parce que nous sommes dans un monde où il y a déjà le péché, nous sommes dans un monde où il y a la guerre. Nous sommes dans un monde où il y a la jalousie et beaucoup de choses. Il y a la douleur qui est distribuée comme de baigner. Il y a la douleur qui est distribuée. Comme des beignets au marché. La mort est distribuée comme des beignets. Et les gens se lèvent facilement pour tuer les autres. Alors, avant même qu'on arrive à cette mort là où on voit la mort et la personne est partie, il y a des emprisonnements il y a l'esclavagisme et ces choses-là nous les attaquons aujourd'hui au niveau de l'âme. Alors pour répondre à la question que notre frère Gaël nous pose. Il nous demande je, je mets encore la question, j'espère que notre frère Gaël est encore là. La question est et en acceptant Jésus-Christ comme sauveur comme seigneur sauveur, lui Jésus sauve comment alors, avec le péché que, qui est entré dans ces mondes, Dieu a envoyé son fils unique, Jésus, pour sauver l'homme. Comment est-ce que Jésus sauve? Le péché est entré dans le monde pour couvrir l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Parce que l'homme est composé de trois grandes parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, l'esprit de l'homme s'est retrouvé aveuglé par le péché. Quand on parle de Jésus qui sauve, c'est un homme, Jésus, qui vient, il entre dans ta vie. L'endroit de ton esprit qui a été aveuglé, l'esprit qui a été aveuglé, l'esprit retrouve la lumière. Et tu peux voir, tu es en communication avec ton Dieu par ton esprit. Voilà un en des termes faciles et simples Ce qu'on appelle les saluts Voilà ce que Jésus vient faire dans la vie de Jean Alors quand tu dis que j'accepte Jésus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur Tu es en train de l'appeler Pour qu'il vienne vers toi comme un docteur Pour qu'il coupe Cette racine du péché dans ta vie Pour te délivrer de l'enfer Pour c'est ça le salut Il te sauve parce que si tu n'as pas Jésus à la fin du monde, tu vas te retrouver dans un feu éternel. Si tu n'as pas Jésus, tu vas te retrouver dans une souffrance éternelle. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de dire à Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Et tu l'invites, il entre en toi, il entre ton esprit, c'est le centre de ta vie. Il entre dans ton esprit et il amène la lumière. Il enlève le ténèbre du péché pour te donner la lumière dans ton esprit. Alors, avec ces saluts-là, c'est là où maintenant je suis en train de parler à toute la famille, et je suis en train de parler à ceux qui... Là, je parlais oh, directement à ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chaque jour est un bon jour pour toi, pour accepter le salut que Jésus te donne. Chaque jour est un bon jour pour que Dieu vienne dans ta vie. Maintenant, avec cette marche-là, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Jésus et Sauveur, tu, es, tu as ton âme. Tu as ton âme qui a vécu dans ce monde Tu as ton âme Qui a été attaquée Dans ce monde Tu as ton âme Qui a reçu des histoires Terribles dans ce monde Il y a beaucoup de gens qui portent Dans leur mémoire des douleurs Qu'on ne peut pas expliquer Il y a des attaques Qui est les méchants Parce que les méchants De la vie des hommes Satan qui est l'accusateur. Ne laisse pas, ne s'arrête pas à accuser les gens parce que, oh, je, eux, là, ils sont devenus chrétiens, maintenant, je ne peux plus les accuser. Et puis, il rentre chez lui à la maison pour pleurer. Non, non, non. Il continue à accuser et il croit qu'avec la chance, il pourra condamner quelques gens. Voilà comment est-ce qu'il continue à faire son travail d'accusateur. Maintenant, nous, ce soir, dans la grâce du Seigneur, nous sommes en train de nous approcher de notre Dieu pour que le salut de Dieu puisse venir dans nos vies, pour que le salut de Dieu puisse venir d'abord dans nos esprits et ce qu'on a dans l'esprit. Nous sommes en train de prier à Dieu. Nous sommes en train de prier à Dieu pour que cela arrive aussi dans nos âmes. C'est l'exemple que je suis en train de donner de notre frère Luc, dans le livre de Luc. Là où nous voyons notre frère, qui est le frère, il était enfant d'Abraham, mais il était dans la douleur. Il était enfant d'Abraham, mais il y avait des blessures sur lui, autour de lui et en lui. Il y a la confusion de ce monde qui rend malade il y a aujourd'hui là, là je parle aux chrétiens il y a des chrétiens malades il y a des chrétiens qui pleurent il y a des chrétiens qui ne sont pas tranquilles dans leur peau il y a des chrétiens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui se détestent il y a des chrétiens prêts, prêts vraiment prêts à commettre le suicide. Mais tu vas dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Tu vas me dire, comment est-ce que cela peut être possible? Oh oui, c'est possible parce que il y a la grâce de Dieu qui vient pour nos vies afin que cette grâce puisse toucher aussi dans nos âmes. Dieu vient dans ta vie avec la grâce Il veut que sa grâce puisse pas seulement rester dans ton esprit comme on vient d'expliquer, mais il veut que la grâce de Dieu puisse toucher aussi ton âme. Dieu veut que puisse cette grâce puisse toucher ton corps. Dieu veut que cette grâce puisse toucher ton esprit, ton corps et ton âme. Et plusieurs fois, beaucoup de gens ont laissé, c'était grâce de Dieu. Seulement en esprit. Oh, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je vais partir au ciel et le reste, ça ne me regarde pas. Vous êtes en train de suivre mes frères et sœurs. C'est là où il y a maintenant beaucoup de douleurs que les gens n'arrivent pas à expliquer. C'est là où il y a des douleurs que les gens n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'amener leur intérieur Devant Dieu. Le jour ne prend pas le temps de prendre d'amener l'air intérieur devant Dieu, d'amener l'air intérieur devant le Seigneur du ciel et de la terre. Je dis à mon frère Gaël, oui, oui, on va voir le temps de parler. Euh, merci pour ton numéro. Tu peux prendre aussi notre numéro pendant que tu regardes. Sois béni. Tu peux prendre aussi notre numéro sur la page. Pour tous ceux qui n'ont pas euh, pour ceux qui veulent savoir, dans la description de ces vidéos. nous avons, nous avons nos, notre numéro de WhatsApp. Tu peux le prendre et parler avec nous tout le temps que tu es libre. Mes frères et sœurs. Alors, je continue pour dire à quelqu'un que la grâce de Dieu veut Toucher aussi ton âme. La grâce de Dieu. Alors, avec tous ces troubles, confusion, euh, euh, confusion, maladie qui attaquent l'homme, cela est produit par la salité qu'on a portée dans l'âme. Je répète encore, la salité dont je parlais et je continue à parler. Elle n'est pas, pas seulement restée au niveau du péché que toi tu as fait. Oh oui, s'il y a un péché qui dérange ta vie, nous sommes devant un Dieu qui est rempli de grâce. Nous sommes devant un Dieu qui est miséricorde. Tu peux lui dire, oh mon Dieu, et pardonne-moi, pardonne-moi, je péchais. Je me suis mal comporté, pardonne-moi, guéris-moi. Je marche avec toi, je sors de tous ces péchés qui dérangent ma vie. Et le Christ Dieu va avoir compassion de toi. Le Christ Jésus va continuer à marcher avec toi. C'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. C'est le sang de Jésus qui nous lave de tout souillir. Et il est fidèle pour nous pardonner. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, en haut de ça, nous regardons dans six minutes, on va commencer à prier. Alors, en haut de ça, nous sommes en train aussi de regarder aussi toutes ces choses que le monde nous injecte. Toutes ces choses que le monde nous injecte à gauche et à droite, que des sources inconnues, des problèmes qui deviennent salité, salité dans l'âme. Quand il y a la salité dans ton âme, je te dis mon frère et ma soeur on peut chasser les démons, mais les démons vont revenir. On peut chasser les démons, le démon vont revenir. On peut chasser les démons, le démon vont revenir. Alors, qu'est-ce qui a été le chien dans le livre de Luc qu'on est en train de voir? Le chien était attiré par la salité. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas que tu laisses que la salité dérange ta vie. Euh, Sois béni euh, mon frère Lino Chikuta. C'est pourquoi il ne faut pas que tu laisses que la salité puisse déranger ta vie. Il ne faut pas accepter cela. Il faut être prêt pour dire à ton Dieu, oh mon Dieu, lave-moi. Il faut enlever la salité. D'abord, hein, cela devient même très, très important que tu n'es plus vraiment là pour regarder. Tu n'es plus vraiment là pour regarder les démons qui te dérangent. Mais la salité qui attire les démons. Oh, je vous dis mes frères et sœurs. Il y a beaucoup des histoires qui dérangent même les enfants de Dieu. Il y a beaucoup des histoires qui dérangent même les enfants de Dieu. Et ces choses-là, « Shalom à mon frère, à euh, Baba Jacques, soit béni. » Et les choses-là sont basées dans l'âme. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur demande à ce que tu puisses laver ton cerveau. Tu puisses laver ton cerveau. Tu puisses laver ton âme. Et que tu enlèves toutes ces histoires. Oh, je vous dis qu'il y a des histoires qu'on qu porte qu on a qu'on a ramassées quand on était enfant. Il y a des histoires qui conduisent avec nous, qu'on a dans nos vies qui nous dérangent. Des histoires fous, compliquées, qu'on a en.. Envoyés dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes depuis qu'on était enfant. Et il y a des autres histoires qui ont été envoyées dans nos corps avant même notre naissance. Avant même notre naissance. Il y a des familles qu'on a vendues dans la salité par tout un grand-père, par toute une grand-mère. Mais ces choses-là, je répète encore, ce n'est pas dans ton esprit. Tu ne vas pas voir ça dans ton esprit. Mais dans ton corps, c'est là que tu vas le voir. Dans ton âme, c'est là que tu vas le voir. Maintenant, si tu ne fais pas ce travail, où tu es en train de demander que le son de Jésus, que tu as reçu dans ton esprit, ne puisse entrer aussi dans ton corps, tu vas être chrétien, malade, tu vas être chrétien et tu vas partir au ciel. Dieu va te montrer ta destinée. Tu vas dire, quoi? C'est ça la destinée que je devais avoir sur la terre. Quand tu es dérangé mentalement, quand tu vois quelqu'un dérangé mentalement, cette maladie mentale là, elle est, elle est produite par l'âme. Quand tu vois quelqu'un dérangé mentalement, c'est produit dans l'âme. Et combien de gens qui ont des maladies mentales que tu connais? Et maintenant, le problème avec ça, quelqu'un peut être malade mental, mais il s'habille bien avec sa jolie cravate et tout et tout, et il marche, tout le monde voit que, oh, notre frère, tout va bien pour lui. C'est pourquoi notre prière de ce soir, on va commencer à prier maintenant. C'est pourquoi je te demande à être sérieux dans ta prière. C'est pourquoi je veux que tu puisses être sérieux dans ta prière. C'est pourquoi je veux que tu sois sérieux dans ta prière ce soir. Mes frères et sœurs, aidez-moi à partager la vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se joindre à nous. Pour que nos frères et soeurs puisse apprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Alors, commence à prier avec moi. Oui, on va commencer à prier maintenant. Tu vas commencer à prier avec moi. Cette semaine, nous sommes en train de prier. Je remets l'écriture à clé que nous sommes en train d'utiliser. Nous sommes en train de prier pour nos âmes. Alors, si toi, ton âme est déjà lavée, Utilise cette occasion pour prier pour les gens de ta famille. Utilise cette occasion pour prier pour tes enfants. Utilise cette occasion pour prier pour ta femme. Utilise cette occasion pour prier pour ton mari. Le, le, David, dans le livre des psaumes, nous dit, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Ici, là, je vais préciser que ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'esprit de David qui est en prison. Mais c'est l'esprit, c'est son âme qui est en prison. Alors ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Tu es en train d'utiliser ton esprit pour cette prière. Dis, oh mon Dieu, tire mon âme de sa prison. Quelle que soit la prison qu'on a mis sur ton âme. Quelle que soit la prison qu'on a mise sur ton âme, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pries avec moi. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pries avec moi. Je veux que tu commences à dire à ton Dieu « Oh mon Dieu, délivre, des délivre, des délivre, des délivre. Mon Dieu, mon Jésus, mon Dieu, mon Jésus, délivre, délivre, yes, délivre mon âme de sa prison, délivre mon âme de sa prison. Par le nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche là où tu es, mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche là où tu es pris devant ton Dieu. Prie devant ton Dieu du lit, ô oh, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Délivre mon âme de sa prison. Délivre mon âme de sa prison. Délivre mon âme de sa prison. Par le nom puissant de Jésus. Arhé, arhé, arômé. Par le nom puissant de Jésus. Délivre mon âme de sa prison, mon Dieu, mon Roi. Délivre mon âme de sa prison, mon Dieu, mon Roi. Délivre mon âme de sa prison. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Non, yes, quel que soit les noms. Toi-même, tu sais, tu sais la douleur que tu as dans ton âme. Toi-même, tu sais les dommages. Les dommages qu'on a fait à ton âme depuis que tu es né. Toi-même, tu sais ce qui te fait pleurer au milieu de la nuit. Toi-même, tu sais les sentiments que tu dis. Comment, comment est-ce que je mets ça ainsi? Pourquoi est-ce que je prends de telles décisions? Toi-même, tu sais pour les gens des réflexions que tu fais. Aujourd'hui, je te dis, ces choses-là sont produites dans ton âme. C'est pourquoi tu vas demander la délivrance. Demande la délivrance de ton âme. Demande la délivrance de ton âme. Ouvre ta bouche, prie avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, délivre, délivre, délivre mon âme. Par le nom puissant de Jésus. Quelle que soit les choses qu'on a mis dans ton âme, quelle que soit le prison, qu'on a mis dans ton âme, tu vas dire à ton Dieu ce soir, oh mon Dieu, délivre mon âme. Par le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, délivre mon âme. Par le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, délivre mon âme. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, délivre mon âme. Que ton âme sorte de sa prison. Que ton âme ouvre ta bouche, prie avec moi. Quelle que soit la prison qu'on a mis sur ton âme, ce soir, par le nom puissant de Jésus, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, yes, on au puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par les nom puissant de Jésus. Par les nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je dis shalom à ma sœur Tatiana Kelly. Sois bénie Tatiana Kelly. Mes frères et sœurs, on continue notre prière. On continue notre prière. On continue notre prière. Nous sommes en train de prier sur nos âmes. Tu pries pour ton âme et tu utilises cette occasion pour prier pour les âmes de tes frères et sœurs. Il y a des maladies qui sont que dans l'âme. Et quand ces maladies sont dans l'âme, le jour que ces maladies-là vont se montrer dans le corps, déjà, ce sera déjà la fin. Il y a des folies qui sont que dans l'âme. Et quand cette folie-là va terminer son travail dans l'âme, elle va se manifester dans le corps. Il y a des gens qui sont fous. D'abord, ils sont encore fous, ils portent de cravate, ils partent au travail. Mais le jour que la folie qui est dans l'âme va dépasser, c'est le jour où vous voyez ces gens-là jeter leurs habits et commencer à courir dehors nu. C'est pourquoi tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier. L'âme, c'est là où il y a tes décisions. C'est là où il y a tes pensées. Et c'est là où il y a tes sentiments. Alors, tout ce que tu sens, tout ce que tu sens est provoqué par l'âme. Quand tu dis que comment est-ce que je me sens comme ça Pourquoi est-ce que je me sens comme ça Quand tu te dis et tu vois que... Oh, pourquoi est-ce que je réfléchis comme ça Quand tu te vois et tu dis que pourquoi est-ce que je prends de telles décisions là je te dis mon frère et ma soeur ce sont les choses qui sont produites dans l'âme l'esprit du Seigneur vient pour te donner la révélation mais si ton âme n'est pas propre si ton âme est endommagée ça sera difficile que tu puisses capter les choses que le Seigneur met dans ton esprit, c'est pourquoi je veux que tu pries encore, tu dis à ton mon Dieu, je suis en train de prier pour mon âme, je suis en train de prier pour mon âme ces situations que je vois dans ma vie, ces histoires que je vois dans ma vie ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces sentiments que je suis en train de sentir ces décisions que je suis en train de prendre, ces réflexions que je suis en train de prendre oh mon seigneur, qui ne sont pas la vérité qui ne sont pas ce que ça devait être, qui sont en train de bloquer ma destinée oh mon dieu débarrasse moi de ces choses c'est là où tu vas prier ce soir. Sois sérieux dans ta prière. Sois sérieux. Dis à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Yarote te Motote des mon âme de tous les prisons, Ouais. Toutes les mains. Toutes les mains sales qui sont posées sur mon âme. Oh mon Dieu. Que ces choses soient retirées par le nom de Jésus. est la salité. Yes. Cette chose me revient encore. La salité. Là où il y a la salité. Dans l'âme, là où il y a la salité dans l'âme, il n'y aura pas de bonnes pensées, il n'y aura pas de bonnes décisions, il n'y aura pas de bonnes de bon sentiments. Tu ne pourras pas bien te sentir. Tu, non, non, j'ai le de, de Tu vas prier, dire à mon Seigneur, lave mon âme, lave mon âme par le nom de Jésus. Seigneur, lave mon âme par le sang de Jésus par le sang de Jésus lave l'intérieur de ton âme que l'intérieur de ton âme soit lavé par le sang de Jésus que l'intérieur de ton âme soit lavé par par le sang de Jésus. Toutes les histoires que tu as transportées dans ton âme. Toutes les histoires. Les baguettes. Toutes les valises sales. Dans ton âme. Toutes les boxes. Tout, tous les cartons sales. Que tu as transportées dans ton âme. Depuis que tu es né. Depuis que tu es né. Aujourd'hui. Tu vas prier devant ton Dieu. Oh mon Seigneur. Débarrasse-moi de ces choses. Débarrasse-moi de ces choses Lave mon âme avec le sang de Jésus Ton âme doit être lavée avec le sang de Jésus il y, a, il y a des cartons que tu transportes depuis que tu es né Il y a des cartons que tu transportes dans ton âme Des sentiments bizarres Des réflexions bizarres des décisions bizarres que tu transportes depuis que tu es né tu vas prier devant ton Dieu, tu vas dire au oh, monde, par le nom de Jésus, débarrasse-moi de ces cartons, débarrasse-moi de ces cartons sales, ces cartons sales, ces cartons sales. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il est toujours prêt pour travailler avec toi. Le Seigneur Jésus est toujours prêt pour travailler en toi. C'est à toi de lui donner le travail. Donne. nous sommes en train de travailler C'est nuit ici dans nos âmes. Nous sommes en train de travailler dans nos âmes. Sois sérieux dans ta prière. Sois serré dans ta prière. Dis à ton Jésus, Jésus, lave-moi. Lave-moi à l'intérieur, l'intérieur de mon âme. Toutes les chambres de ton âme. Amène-le devant ton Jésus. Dis à ton Dieu. Dieu, montre-moi par où commencer ce travail. C'est un travail sérieux. C'est le, le, le, le C'est l'unique série de travail de ta vie. Quel que soit le travail que tu fais dans ta vie. C'est l'unique travail sérieux de ta vie. Parce que ce qu'il y a dans toi... Voilà ce qui affecte tes relations avec ton Dieu, avec toi-même et avec les autres. Si tu es fou, ça veut dire que tu, tu, tu, tu auras une relation de fou avec Dieu, une relation de fou avec toi-même une relation des fous avec les autres autour de toi. Voilà pourquoi cette prière est intéressante. Nous sommes en train de laver la salité. Je te dit, quel que soit le nombre de démons qui dérangent ta vie, quel que soit le nombre de la sorcellerie qui dérange ta vie, quand tu laves la salité, quand tu laves, tu te laves de la salité, tu dis, oh mon Dieu, lave-moi la salité. Tous les démons qui dérangeaient ta vie seront faibles. Ils deviendront tous faibles. Il y a des démons qui vont Fuir. Il y a des sorciers qui vont laisser ta vie parce qu'ils vont être faibles. Nous avons vu ensemble, mes frères et sœurs, ce qui donnait les chiens l'envie d'être autour de notre frère Lazare, c'était les blessures. C'était les blessures et je te dis aussi, ce qui donne envie à tous ces démons dans ta vie, tous ces mauvais esprits dans ta vie, tous ces ces sorciers autour de toi, ce sont les objets sales, c'est pourquoi tu vas prier mon Dieu. Lave-moi, lave lave-moi, lave-moi Seigneur Jésus Entre dans toutes les chambres de ma vie Toutes les chambres de mon âme Mon Dieu par le nom de Jésus Entre dans toutes les chambres de mon âme Dans toutes les chambres Prie Je sais que cette prière ici c'est une prière sérieuse de, Ce sont des prières sérieuses, ce sont des prières douloureuses Mais fais-le par le nom de Jésus Fais-le par le nom de Jésus et tu seras content et tu seras content. Toi. Fais cette prière. C'est une prière qui t'amène à traverser beaucoup de choses. C'est une pendant que tu es en train de prier. Il y a des mémoires qui sont en train de monter. Des troubles, des troubles qui sont en train de monter. Mais je t'encourage de continuer. Fais cette prière. Dis à ce matin, Dieu, lave-moi, lave-moi. Que toutes les chambres de mon âme soient nettoyées aujourd'hui. Toutes les chambres de mon âme soient nettoyées aujourd'hui. Par les sang de Jésus. Oh mon Dieu, nettoyez-moi, nettoyez-moi, nettoyez-moi, nettoyez-moi, nettoyez-moi, nettoyez-moi. Par chez nettoyez Karabondo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nettoyez-moi. Jésus, lave-moi à l'intérieur. Lave-moi à l'intérieur. Si ton homme à l'intérieur est troublé, ta vie sera troublée. Si ton homme à l'intérieur est troublé, ta vie sera troublée. C'est pourquoi je t'invite à prier. Fais ce travail avec moi. Le oh, yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah, yeah, yeah. Vois Jésus à côté de toi travailler avec toi, c'est ça, c'est ça, voilà pourquoi Jésus est mort à la croix, voilà pourquoi Jésus est mort à la croix, la il est mort à la croix pour travailler avec toi, il est mort à la croix pour apporter le fardeau de ta vie, il est mort à la croix pour porter les épines de ta vie, il est mort à la croix pour porter le clou de ta vie, il est mort à la croix pour porter toutes les salités qui s'est cachées dans ton âme. Voilà. Prie, sois serré dans ta prière, dis à Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, lave-moi, lave-moi à l'intérieur avec le son, lave-moi à l'intérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous ne nous, nous attendons pas seulement au péché de ta vie. Non, non, non, nous parlons pas de péché. Il y a des déchets qui sont en toi, qui ne sont même pas tes propres péchés. Les péchés de tes parents, les péchés de tes ancêtres, les péchés de ce monde, ce sont des choses qui dérangent beaucoup des gens ça dérange si ces choses tu les gardes dans ton âme l'âme ton âme ça parle aussi de ton sang la vie de l'homme est dans les sangs quel est le sang tu as dans ton corps quel est le sang tu as dans ton corps tu dois passer par un moment où tu dis à ton dieu oh mon seigneur lave moi à l'intérieur lave l'homme qui est à l'intérieur de moi lave tout les chambres de mon âme, que ton son entre dans toutes les chambres de mon âme. Je suis en train de voir qu'il y a des mémoires qui sont en train de monter en toi pendant que tu es en train de prier ainsi. Oh, n'aie pas peur. Jésus est à côté de toi. Jésus est en train de travailler avec toi. Jésus veut travailler avec toi. Jésus veut travailler avec toi. Continue dans ta prière. Continue dans ta prière. Nous sommes en train d'enlever la salité Nous sommes en train d'enlever la salité Quand nous enlevons la salité Quand nous enlevons la salité Il sera trop facile Il sera trop facile De chasser les démons Quand nous enlevons la salité Il y aura des démons qui vont partir par eux-mêmes Imagine-toi mon frère et ma soeur Une maison sale Une maison sale Il y aura beaucoup de rats Il y aura beaucoup de rats. Mais si tu laisses la maison sale, tu fais que attaquer les rats. Tu fais que attaquer les rats. Ça ne va rien faire parce que les rats vont retourner parce qu'il y a la nourriture par terre parce qu'il y a la nourriture par terre. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Les rats vont sortir des autres maisons pour venir manger chez toi. Mais si tu laves la maison, si tu enlèves la salité, les rats eux-mêmes vont partir. Les rats, ce sont les démons, les mauvais esprits qui dérangent ta vie. Maintenant, s'ils si peuvent venir déranger ta vie, c'est parce qu'il y a la sanité. Alors, ouvre ta bouche, prie. Prie avec moi, dis oh « au mon Dieu !» Oh mon Dieu, par le nom de Jésus, par les sang de Jésus, lave-moi à l'intérieur, lave l'homme à l'intérieur de moi. Toi, une, toi, la soeur, toi, tu pries pour hein, la, la femme qui est à l'intérieur de toi. C'est lui qui est à l'intérieur de toi. Tu pries, tu dis, mon Dieu, lave-moi à l'intérieur, dans mon âme, là où il y a des mémoires douloureux. Oui, oui, oui, il y a des mémoires quand tu le fais. Pense encore à ces choses. Ça te fait mal à la tête. Ces choses, ces peines, ces souffrances, ces, ces tourments, ces cauchemars, doivent être aussi visités par le sang de Jésus. Ça doit être visité par le sang de Jésus. Ouvre ta bouche, prie avec moi. Dis au oh Jésus, au oh Jésus, lave-moi. Par ton, son. Lave -moi par ton sang, lave-moi par ton sang, lave-moi, yes, à la profondeur, tu vas aller à la profondeur, les choses qui sont profondes, profondes, profondes, on au-dedans de toi, tu vas dire, oh Seigneur, je suis prêt, je suis prêt pour les choses profondes, profondes, profondes, profondes, il y a des douleurs profondes. Il y a des douleurs profondes dans ta mémoire. Salalabo Sibara. Les sang de Jésus a été versé pour ça aussi. Les sang de Jésus a été versé pour ça aussi. Les problèmes à l'intérieur. Le problème à l'intérieur que toi-même tu sais, que toi-même tu connais. Oh, le Seigneur a été... T'es cloué à la croix pour ces problèmes-là. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire « Mon Jésus, lave-moi de ces problèmes. » de ces problèmes qui sont à l'intérieur de moi. Lave-moi, lave-moi de ces problèmes qui sont en train de tourmatiser ma vie. Ces problèmes qui sont en train de tourmatiser mon cerveau. Toi, tu connais la source. Yes, Jésus-Christ connaît la, trou, la source de, de, de, de, de, de, de ces qui, qui te tourmatise Jésus-Christ connaît la source. Invite les saints de Jésus à la source. À la Oh yes, il y a des mémoires que tu ne veux même plus revoir. Mais je te dit, cette chose-là t'es Tourmente, Si tu ne le visites pas avec les sangs de Jésus, ça va continuer à te tourmenter. C'est pourquoi je t'invite à prier ce soir. Mon Dieu, lave-moi de toutes ces mémoires qui m'ont font mal à l'intérieur par les sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore debout en train de prier? Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant, yes, les nom puissant, les nom puissant de Jésus. Nous allons faire notre dernière prière de ce soir. Le Seigneur est en train d'agir dans la vie de Jean. Le Seigneur est en train de travailler dans la vie de Jean par l'esprit, par son esprit. Je le vois en train de travailler. Je vois sa main sortir pour toucher la vie de quelqu'un. Je vois sa main sortir, la main doux, la main doux. De Jésus a touché le cœur des quelqu'un. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons faire notre dernière prière. Je veux que tu sois encore serré dans ta prière là où tu es. Sois serré dans ta prière. C'est ce prière que nous sommes en train de faire. Tu vas te rappeler le reste de ta vie. Que non, non, non, non. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Je ne savais même pas, connaissais même pas les noms de ces choses-là. Mais par la prière que j'avais faite ce jour-là, j'ai trouvé ma délivrance. C'est pourquoi je veux que tu pries en ce moment. Dis, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, lave-moi à l'intérieur avec le sang de Jésus, « Mon Dieu, lave-moi » Yes, yes, lave ma vie intérieure avec le sang de Jésus Mon Dieu, lave ma vie intérieure, ta vie intérieure Même si ta vie intérieure est cachée dans un trou maintenant Le sang de Jésus va te laver Même si ta vie intérieure est liée dans un trou maintenant Le sang de Jésus va te laver Oh papa, il n'y a pas un trou qui puisse être profond pour les saints de Jésus. Parce que je vous dis, il est mort. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Prie avec moi ce soir. Dis à ton Jésus. Ah, alléluia. Alléluia, lave l'homme intérieur avec ton sang. Lave l'homme intérieur avec ton sang. Le blessures qui sont sur l'homme intérieur. Que cela soit guéri par le sang de Jésus Parce que la Bible me dit Il y a la guérison dans Jésus Il y a la guérison, mon Jésus, mon Jésus Ma guérison, ma guérison, ma guérison Au nom puissant de Jésus Il y a quelqu'un, je prophétise sur quelqu'un ce soir Tu vas revoir ta gloire Tu vois revoir ta gloire au nom de Jésus, tu vas revoir ta gloire. L'onction de Dieu te dit ce soir que tu vas revoir ta gloire. Et c'est là vrai, c'est là vrai, et c'est là vrai. Tu vas revoir ta gloire. Au nom puissant, au nom puissant de Jésus. Oui, mes bien-aimés, nous sommes en train de faire ce travail. Ça, c'est un grand travail qu'on est en train de faire. Et tu es en train de le faire là chez toi Là où tu es dans ta maison Chaque prière que tu es en train de faire Sois encouragé C'est une prière qui entre aux au profondeur de toi-même Pour guérir Te guérir de quelque chose Et tu vas bien te sentir Tu vas bien te sentir par le nom de Jésus Ta gloire va recommencer dans ta vie à partir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur Par le nom puissant de Jésus Ouais, mais bien aimé nous allons continuer demain avec cette prière. Nous allons continuer demain. Et cette semaine, c'est une semaine où nous allons prier et demander que le Seigneur répare notre intérieur. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la folie parce qu'ils n'ont pas eu la chance de prier ainsi avec quelqu'un. Oh oui, il y a... Il y a là, je ne vais pas toucher. Il y, a, il y a la folie. Il y a la folie, il y a les choses bizarres qui arrivent dans ce monde. Mais parce que les gens n'ont pas eu la grâce de prier comme nous sommes en train de prier. Alors, pendant que tu es en train de prier avec moi ce soir, sois dans la joie. Oui, il y a des prières qu'on est en train de faire. Pendant que tu le fais, cela apporte des mémoires. Cela apporte des mémoires douloureuses. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue dans la prière. N'aie pas peur. Ne sois pas troublé. Parce que nous sommes en train de entrer au fond, fond, fond du problème pour déraciner. Parce que la Bible me dit, tout arbre que mon père n'a pas semé, sera déraciné. Par cette prière que nous sommes en train d'attaquer les choses profondes, profondes qui dérangent ta vie. Alors, nous allons continuer notre prière demain à partir des 21 h lors de l'heure de Londres, 22 h heure d'Angleterre. Seigneur, « Délivre mon âme, Seigneur mon Dieu !» « Délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme. »« Nous allons continuer demain, mes frères et sœurs Et le, je suis dans la foi que le Seigneur qui a commencé avec nous ce travail va nous amener. »« C'est lui qui a commencé son travail en toi. »« Va l'achever. c'est ça ma foi et je suis en train de le croire. » Alors, je dis « Shalom » à toute la famille connectée ce soir. Je vous salue tous par le nom puissant de Jésus. Aidez-nous à partager la vidéo. Pour que nos frères et sœurs puissent aussi regarder et être bénis. Aidez-nous à partager ces vidéos. Partage ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui se connectent la nuit avant de dormir. C'est là où quand eux, ils regardent la prédication, ils regardent et puis ils prient et ils dorment. Alors, partage ces vidéos pour que tes frères et sœurs aussi puissent regarder et être bénis avant de dormir. Aidez-nous à partager ces vidéos par le nom puissant de Jésus. Sois béni pendant que tu l'as fais Sois vraiment béni pendant que tu le fais Je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à mon frère Lino, Chicouta, Chicago, Balenga. Sois béni mon frère au oh nom puissant de Jésus. Je dis shalom à ma fille Tatiana. Sois béni Tatiana. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à la famille, à Voice of Congo, je dis shalom à mon frère Kebaba, sois béni, Jacques, par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à mon frère Kasmira, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus, tous, vous tous qui êtes connectés. Je ne peux pas voir dans tous les commentaires, mais écris-moi, je veux voir ton nom par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure et on va continuer. La grâce du Seigneur Jésus-Christ reste avec vous, qui est la puissance de Dieu. Travaille dans vos âmes et termine ce travail. Et quand ce travail va terminer, tu seras le premier, tu seras la tête, tu seras le champion, tu seras le millionnaire de ton avenir. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tout le monde. Bye bye, à demain.